Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, je voulais vous parler d'une expérience de lecture en PMI qu'on a intitulée « Nous aussi, on lit ». Alors, tout d'abord le contexte. Ça, fait, ça faisait longtemps qu'on avait envie de, de travailler avec les structures de, de PMI du département. Donc, je suis bibliothécaire à, à l'annexe de commenterie. Je fais partie du pôle jeunesse de la médiathèque dé, départementale. Euh, dans un premier temps, euh, on avait euh, euh, créé un lien avec euh, les PMI en leur proposant en don les livres qu'on a retirés de nos, de nos rayons, les albums. Donc, euh, ça a été une première approche. Euh, <coughs> ensuite, il euh, euh, y avait eu plusieurs tentatives qui n'avaient pas donné de grands résultats sur la durée, euh, chacun euh, ayant des du mal, en fait, à se retrouver, euh, c'est des personnes qui sont très occupées dans leur travail, donc on avait du mal à trouver des temps d'échange. De, Mais euh, il se trouve qu'à commenterie on a, euh, euh, sur, le, sur un même territoire, nous avons une médiathèque dé, euh, départementale, donc l'annexe, une bibliothèque euh, municipale qui est dynamique, et puis donc euh, une PMI une maison des solidarités avec une PME. Donc, euh, des liens se sont créés euh, entre les, les personnels et euh, de, de ces liens sont ressortis. Une forte demande de, de la pmi en fait, d'intégrer les livres, une, des, une action euh, avec des livres au sein de, des consultations de, de PME. L'élément déclencheur, en fait, ça a été euh, en 2018, le président du conseil départemental qui a fait de la parentalité un axe prioritaire. Donc, ça nous a donné un cadre et donné l'impulsion aussi pour euh, démarrer vraiment euh, une collaboration. Alors, la préparation. On a eu trois réunions avec la PMI euh, où chacun a précisé euh, euh, ses, ses envies et préciser ses actions, ses volontés d'action. Donc, on était parti euh, sur euh, l'idée d'utiliser euh, le temps d'attente des consultations de BMI, en fait, pour euh, introduire euh, le livre. Alors, dans un premier temps, on m'a plutôt demandé euh, de, euh, de faire des actions envers un public très large, y compris les adultes. Et euh, au final, euh, j'ai plutôt voulu restreindre parce que c'était vraiment trop compliqué et euh, plutôt toucher la petite enfance. Euh, voilà. Donc, euh, on, a, on a effectué une fiche action, on a proposé euh, donc ce qu'on qu voulait faire à toute l'équipe de la MSD et euh, ensuite, on a pu enfin commencer euh, notre action. Alors, la fréquence, donc c'est une fois par mois, euh, toute la matinée de 9h à midi. Euh, donc, euh, j'arrive sur le lieu. On est en binôme, moi et une assistante sociale, qui était très euh, euh, désireuse de faire partie du projet. Donc, ça, ça a été vraiment quelque chose de très important, parce que euh, cette assistante sociale, donc les gens la connaissent, elle, elle, elle se présente, elle introduit en fait l'action et elle les invite à, à venir écouter des livres en fait, dans une salle qu'on aménage à chaque fois en fait. Donc la salle est aménagée comme de, ma, de, ma, de façon à créer un, un cocon de lecture où chacun va, se, va trouver sa place. Alors les parents sont autour, au milieu on a mis des tapis, euh, très colorés, sur des tapis sols, avec des poches, on cache les livres dans les poches. Donc là, vous avez un exemple du tapis. Je commence par une lecture collective, avec les différents supports qu'on a à la bibliothèque, d'animation. Donc un support, un exemple de support qui a bien marché, c'est le Kamishibai pour tout petit. Donc ici vous avez, je vous ai emmené Minette et ses chatons qui a très bien marché. Alors c'est une lecture que je vais refaire au fil de la matinée en fait. Euh, ensuite euh, j'arrive avec une valise et donc j'ouvre ma valise et je propose des lectures individuelles aux, aux parents. Alors là je, des enfants c'est de 0 à 6 ans, donc c'est un public très large. Euh, la caractéristique de, de, de, des PMI, c'est qu'il y a beaucoup de va-et-vient, les gens, euh, les parents, qu'emmènent emmènent les enfants. Euh, il y a des fratries, donc il y a des, des, des grands, des plus petits. Et euh, donc, euh, la lecture peut être interrompue à tout moment, puisqu'il euh, y a les consultations. Mais euh, comme le, toute l'équipe a été impliquée, en fait, ça se passe euh, très naturellement et euh, de manière euh, très fluide, en fait. Donc, il n'y a pas eu de gros soucis. Euh, donc, l'assistante sociale qui est très impliquée m'aide à faire les, les, les lectures aussi individuelles. À la fin, euh, enfin, au moment où la personne, euh, où la, le parent quitte le lieu, on lui propose de repartir avec un livre. Euh, donc, il y a une caisse qui est mise à disposition avec des livres dedans. Et donc, il y a une possibilité pour l'enfant enfin, de, de partir avec un livre. Ces livres, ce sont des dons, euh, dons qu'on leur a fait en fait. Le premier livre que j'ai lu, c'est de vous » de Jeanne HB et euh, donc, euh, c'était une, une expérience très intéressante parce que euh, je lu à un bébé qui s'est mis à éclater de rire. Et en fait, la maman était aussi surprise que moi. Et euh, du coup, pour un début, c'était très bien. <rire> On a donné un petit peu… Euh, voilà, c'est très… Il euh, y a des surprises à, à chaque page, euh, des onomatopées. Donc, euh, c'est quelque chose qui a beaucoup fonctionné avec… Euh, euh, le bilan. Euh, donc, pour le moment, on a fait trois séances, ce qui n'est pas énorme, mais, mais on était quand même très satisfait. Euh, le binôme a très bien marché. Assistante sociale et bibliothécaire. Chacun a apporté son savoir-faire, en fait. Je pense que l'assistante sociale a dû mettre en confiance les gens. Il euh, n'y a eu aucune personne qui, re, qui a refusé en fait, de pénétrer dans cette salle, qui, dont la porte restait ouverte, hein, c'est-à-dire qu'ils euh, ne se sentent pas prisonniers dans un espace. Euh, beaucoup d'interactions entre les enfants, les parents, etc. Euh, beaucoup sont repartis avec des livres. Euh, L'intérêt aussi, c'est vraiment euh, comme il y a eu beaucoup de bébés, c'est de vraiment euh, aussi concrétiser. On sait tous que c'est est bon pour, pour les bébés, mais de le voir, euh, le voir les voir fonctionner, c'est quelque chose qui est assez magique. Et aussi de voir que les, les parents, euh, euh, la réaction des parents aussi, de voir que effectivement euh, l'enfant peut être attentif tout petit. Donc c'était vraiment quelque chose, de, une expérience. Euh, assez euh, intéressante alors euh, sinon pour moi, moi j'avais trouvé que la préparation a été avait été quand même assez longue et au final je me suis rendu compte que c'était très positif puisque après il n'y a pas eu de gros couacs. On, on avait été assez dans les détails et il euh, n'y a pas eu de gros soucis ensuite voilà et aussi euh, un objectif qui n'était pas prévu au départ, c'est-à-dire que les séances de PMI se sont déroulées de manière beaucoup plus calme. Et euh, il y a la secrétaire qui est venue dans la salle qui se demandait ce qui se passait, tellement il y avait peu de bruit par rapport à d'habitude. Euh. Euh, autre point, on a fait un bilan aussi soit avec euh, les, les collègues de la PMI, euh, c'est qu'au final, en touchant les tout petits, on touche aussi les plus grands parce qu'en fait, vous lisez une histoire, les adultes en profitent aussi. C'est un premier contact avec le livre. Et du coup, on était tous d'accord pour dire que l'objectif de toucher les enfants c'était étendu vraiment à un public beaucoup plus large. Et voilà, donc, on a été interrompu par les... Enfin, le, le Covid, mais l'objectif aussi à plus long terme, c'était de faire un tremplin ensuite entre euh, le livre et puis d'amener les, les, les, les, les personnes, les adultes petit à petit à fréquenter la bibliothèque euh, qui se trouve euh, pas, pas loin. Donc on, on avait prévu un accompagnement euh, euh, plus tard de, de, de ces personnes vers euh, un lieu où il y a des activités gratuites euh, nombreuses. La PMI fonctionne sur rendez-vous Oui, c'est ça. Alors, la PMI fonctionne sur rendez-vous. Donc, euh, en fait, j'avais même, euh, y a, euh, avant d'arriver de, de, de, à la PMI, on me, on me donnait carrément les, les âges des enfants. À l'avance, je pouvais préparer en, fait, en fonction. Donc, ça, bon. c'est très pratique. Et normalement, il y a des rendez-vous il n'y a pas beaucoup de temps dans la salle d'attente. Ben, en fait, on s'est retrouvés quand même jusqu'à presque 10 personnes euh, parce qu'il y a du retard souvent, ou euh, d'un certain temps, il <rire> y a du retard où, euh, de toute façon, l'enfant il doit passer euh, d'abord avec l'infirmière et ensuite avec le médecin. Donc déjà, il y a un temps d'attente entre les deux. Il y en a qui arrivent un petit peu plus tôt et puis après, il y a des décalages. Et, euh, et aussi, euh, ce, ce, cette même matinée, en fait, il y a des consultations avec l'assistante sociale et on a eu une maman qui venait euh, voir l'assistante sociale qui a laissé sa, sa petite fille euh, pendant un moment. Donc, voilà. Oui. Euh, Dans familles, dans on n'a pas, pas, bon, pas fait de plan précis en fait. Ah, la, la question c'est l'accompagnement de la, la PMI à la bibliothèque et pour le moment on n'avait pas de, de, de plan précis sauf peut-être une action qu'on a commencé aussi avec une action première page, on a eu le label première page et on se disait qu'éventuellement plus tard, euh, on pourrait proposer des livres euh, aux parents de la PMI qui viennent en consultation. Il y avait un vote pour choisir le meilleur des, des quatre et ensuite proposer un spectacle et, et il viendrait à la médiathèque. Mais ça, euh, enfin c'était c'est rien d'écrit, euh, c'était un peu dans l'idée dans aussi de... Des biais. Voilà. Oui Est-ce Est que vous avez été accompagné par Access par exemple à Non, mais je me suis beaucoup intéressée en fait à leur action et, et j'ai fait une formation. Oui, oui. oui alors oui la question c'est est ce que je enfin j'ai connaissance en fait des actions d'accès dans, dans ce domaine qui fait ça depuis d'accord donc oui et c'était aussi une façon d'introduire, de faire une action limitée sur le territoire et de servir un petit peu d'exemple. Ça n'existe pas trop, je pense, sur le département de l'Allier. Et c'était aussi ça l'idée parce qu'on rencontre beaucoup de professionnels qui se sont intéressés à cette action et éventuellement vont peut-être la, euh, la, la, enfin, s'en emparer. En fait. voilà. Donc, c'était aussi ça le, le but.